Y'a pas vous savez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça va faire, je sais pas, quasi 60 fois que je vous dis ça depuis deux mois Vous en avez pas marre de me voir déjà Je reçois des messages de mecs qui me disent Je te vois plus que ma meuf, je te vois plus que mon père Je te vois plus que ma tante alors qu'elle est morte Non, ça c'est pas très gentil d'avoir dit ça Mais plus sérieusement, vous en avez pas marre de checker ma grosse tête tous les jours sur Youtube En tout cas, moi, je ne me lasse pas de fouiller du contenu que j'estime être de qualité Voilà, enregistré avec une personne plutôt, ma foi je sais pas, fort joli Et en plus monté par un monteur Beau gosse hein franchement le monteur c'est plutôt beau gosse Je tenais à te le dire, je sais pas si on t'avait déjà parlé De cette manière, mais je te trouve très séduisant En tout cas, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops Cold War Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas fait du Black Ops Cold War J'avais essayé de diversifier un petit peu Et comme vous le voyez à mon niveau de prestige Regardez, ah là là la boutique De prestige qui m'a orné De, euh, du logo euh, De, de l'emblème pardon, du prestige 5 Il me semble de Black Ops 1, ça me fait plaisir Cette petite hache comme ça qui est assez et il y a eu également une petite nouveauté, je pense que vous l'avez vu, j'ai perdu la course face à Skyros. Voilà, j'ai perdu la course face à Skyros, il a sorti sa vidéo fusil à pompe avant moi. Je la sors 24 heures après, frère, tu te rends compte oh, oh, les créateurs de contenu, vous connaissez pas, vous C'est de la concurrence et tout, il me chope mes vues Je vais gagner mon d'argent à cause de lui Quoi Il fait 4 fois mes vues par vidéo Bah... Ouais bah ouais bah écoute On va, on est pas là pour dire des vérités qui fâchent Ok d'accord eh, faut pas me blesser frère Moi aussi hein, je suis deux fois plus lourd que Mimimati C'est pas pour autant que je le prendrais bien si elle me le disait quand je la croise Sinon elle va prendre un genou tête et ça va Bref on va aller sur Black Ops Cold War. On va aller tester ce fusil à pompe Je l'ai j'ai fait une classe du futur Avec bah, la Mac 10 hein, ça c'est bon hein, On va pas épiloguer plus longtemps je vous ai déjà fait 2-3 vidéos dessus Et surtout le voici Alors j'aurais aimé vous faire une vidéo dessus Avec du coup plusieurs accessoires etc Parce que je vais être honnête avec vous vous, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà plus ou moins testé, j'ai déjà un avis dessus. C'est l'équivalent du Striker de Modern Warfare 3, et il me manque quelques accessoires dessus, sauf que bon, les conditions pour le choper, vous le voyez, sont un peu relou, il faut faire 15 parties avec 3, euh, une série de 3 dedans, il m'en manque 7, mais bon, comme moi, je m'organise à l'avance, etc. On va aller jouer avec la variante que j'ai achetée dans la boutique, euh, vous connaissez la boutique de Black Ops Cold War, où je n'ai pas de code, alors que je suis l'un de leurs principaux créateurs de... <rire> Je ris jaune mais ça va venir, vous inquiétez pas la vie de ma mère, je suis pas piqué. C'est juste que j'aime bien être dans la lourdeur des blagues. Bref, on va aller, in-game nous allons tester ce fusil à pompe, donc j'ai plus qu'à vous dire, let's go baby. Let's go les amis, un petit match à mort pour commencer cette journée en détente. C'est aussi ça d'être youtubeur, c'est de savoir accepter son échec et passer des fois deux jours à essayer de tourner une vidéo. J'essaie de tourner le début... Alors attends, parce qu'aujourd'hui on va quand même jouer au nouveau pompe, hein. c'est juste que je fais un petit mix avec la Mac-10 histoire d'être vraiment full toxique, un striker qui, dég qui dégobie à la gueule plus Mac-10, je pense qu'on est bien en termes d'armes qui euh, envoient réellement des patates dans la gueule. Donc euh, j'ai essayé de tourner ma vidéo hier, ah mais c'était dur mon frère, ah c'était dur, c'était il eh, eh, y a deux choses qui sont sûres dans la vie. Les impôts, les mises à jour de merde d'Acti, et euh, les armes, euh, enfin, et le fait de galérer à tourner des vidéos également, ça c'est un petit classique, hein. quand tu fais du live gameplay, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux tomber dans des games difficiles D'ailleurs, j'ai un message, j'ai un message, mais ça je ferai... Une vidéo plus, euh, plus dédiée à ceci. Un message qui dit aux gens si vous voulez jouer à la DMR au Diamati Akimbo, mais grand bien vous fasse réellement. Je respecte, c'est les armes qui sont dans le jeu. Utilisez-les. Mais utilisez-les dans Warzone et pas sur Cold War. Dégagez de ce jeu avec vos armes cheatées. Ouais, mais ça, qui viennent juste les monter. Oui, bah, qui montent leur grand mort aussi. Et bien en l'air, s'il vous plaît, 2-3 mètres de haut, là. Comme Tenchina, une bande de bâtards. <rire> Donc, on est avec ce nouveau fusil à pompe. C'est. Euh, un équivalent de Striker, voilà, je le dis. Et euh, comme vous le voyez ici, euh, le temps de rechargement, je l'ai estimé en live, il est terrible. Attends, regarde oh. Ah, Diamati Akimbo, regarde, tu prends les Diamati Akimbo, TTT, Gogol, va. Ah, Zach, tu joues aussi avec moi, je monte mes défis, c'est pas pareil. Ah, là, ici. Attendez. Je pense qu'il y a un mec dans les parages. Ah, comme ça, on se croyait safe. Il y a un à gauche. Là, à ma droite. Là, tout de suite. Le matos son. le matos son, j'ai dit Le matos son. Donc oui déjà on ne compare pas mon utilisation des armes cheatées avec celle des autres gens, ok Et euh, ce petit striker est sympathique mais pas dingue. Toutefois je vais encore attendre d'avoir euh, un peu plus d'accessoires pour donner un avis définitif dessus. Pourquoi Parce que pour l'instant il me donne quand même l'impression d'être un gros striker du pauvre, euh, d'être un gros pas douce du pauvre. Et je vais m'expliquer. Oh, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, let's go Je vais m'expliquer pourquoi. Alors déjà, j'ai fait le test en live, pour le recharger en entier, il faut 20 secondes, no fake. Là, là, cette variante-là nécessite 20 secondes pour être rechargée en entier. Après, je pense que c'est aussi dû aux accessoires, et à l'heure actuelle, c'est un petit spadouce du pauvre, parce qu'il fait exactement tout comme le spadouce, c'est-à-dire tirer beaucoup de balles, avoir une grosse cadence, et pouvoir... En contrepartie, t'as beaucoup de balles, mais t'as pas beaucoup de puissance. Je pense avec certains accessoires, tu vois, ça peut être un petit peu mieux, notamment d'un accessoire de puissance qui le rendrait voilà, qui lui donnerait un petit coup de pêche quoi, tu vois, comme quand papy, il prend son Viagra pour pouvoir bander, bah je pense que ce Spadou enfin ce striker, ce nouveau fusil à pompe a besoin de pareil. Ça, je vous referai sans doute une vidéo à un moment où je l'aurais. Ah, putain, j'ai bloqué! À un moment où je l'aurais monté un petit peu plus parce qu'à l'heure actuelle, cette variante, elle manque de peps et ce qui fait que, bon, bah, mon avis, il est assez mitigé. Après, c'est aussi cool qu'ils aient pu ajouter un pompe sans que ce soit forcément, tu vois, le confin du truc cheaté horrible, Le temps en plus que les gens le débloquent en ayant fait 15 parties, enfin 15. Série 3 en trois séries de 3 pendant 15 parties. Bon, bah ça va prendre du temps. Ça va prendre une série de 3 pendant 15 parties. Mais je sais pas parler, frère. Désolé, c'est le matin. Je suis un petit peu, tu vois, perturbé. En plus, je suis content. Je vous avais dit à la fin d'une dernière vidéo que May était un petit peu malade. Qu'on espérait que ce soit pas le coco. Bah, c'est pas le coco. Donc, tout va bien. À l'heure actuelle, je vais pas être interrompu par une quelconque condition de maladie, je dirais. aïe aïe aïe aïe. Doucement monsieur, mais doucement la violence comme ça là Ce fusil à pompe est a a ajouté en, en préambule de la mise à jour demi-saison qui doit arriver le 14 janvier. Alors c'est cool d'avoir des petites mises à jour demi-saison, tu vois, de pas tout sortir euh, directement dès le début, histoire de continuer à avoir... Euh Attention. Regardez-moi, je vous dis ça, Spadouze du pauvre hein, Le Spadouze fait tout pareil, mais en mieux Parce que des fois, le Spadouze, il one-shot, ce qui n'est pas le cas du Striker. Donc la euh, mise à jour demi-saison vient le 14 janvier. Moi, je trouve sympa, tu vois, d'avoir des trucs comme ça, qui viennent de manière... Pas un petit peu lente, mais de manière un petit peu... On a réussi... y a un petit kill gratuit, là... Voilà. Bon, deux balles Deux balles Aïe Détruis moi ce brouillard de merde. Hop, là, voilà, là, on est bien. Donc je trouve ça bien de ne pas avoir les nouveautés directes, cependant, pour avoir regardé la liste des nouveautés. Nique ta euh... mère avec ton... <rire> Pourquoi il m'insulte Il m'a dit nique ta mère avec ton pompe. Je crois qu'il m'a dit nique ta mère. <rire> il est pas sympathique. Donc la mise à jour de mi-saison arrive à ajouter un mode en zombie, euh, deux maps, enfin euh, deux maps, ouais. Ah merde, en Fire Team, alors Fire Team c'est le mode bombe sale, je crois qu'il y a absolument zéro personne sur terre qui joue en bombe sale. J'ai fait, fait les calculs, hein, vraiment, personne joue en bombe sale, parce que c'est un mode de merde, mais je crois malgré tout qu'il y a deux, enfin, deux nouvelles maps qui vont arriver en bombe sale. En vrai, je rigole, en vrai, je rigole parce que juste que moi, j'ai jamais testé le mob Bongsal, je suis vraiment un petit bâtard, un petit OG du 6v6 qui ne joue qu'en 6v6, le truc qu'il apprécie. j'ai pas le, les sens ouverts comme ça. Ouais, Zach, teste des nouvelles choses, les massages tantriques et tout, mes couilles. Non, non, non, non, gros, moi j'ai dit j'aime le 6v6, j'ai joué qu'en 6v6. J'ai pas fait de guerre de territoire, j'ai pas fait de 12v12. Tous ces trucs-là sont restés loin. Ah, ah, machine de guerre, il reste que deux kills. Non, non, pas machine de guerre, on a dit que c'était une vidéo striker. Ah, machine de guerre, back je <rire> bah, si. suis un gamin, vous inquiétez pas C'est pas le seul gameplay, on enchaîne juste derrière <rire> 675 de rin. sur lui il a envoyé du sale <rire> Donc du coup ils vont rajouter Un nouveau mode en zombie, deux nouvelles maps De euh, Fireteam, donc de bombes sales Que je n'ai pas essayé, ça se trouve dans les commentaires Quelqu'un va me dire que c'est de la frappe et il va m'expliquer pourquoi Peut-être que j'essaierai à ce moment là euh, Du coup euh, des nouveaux modes en euh, classé Pour nous euh, le 6v6 et ça euh, servira à nous faire attendre d'ici fin février Pour la fin de la saison 1 qui arrive vers le 20 février Aux alentours, c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs qui étaient sorties. Euh, par rapport à la ligue quand est ce qu'elle sort quand est ce qu'elle sort c'est que quand je fais des streams tout le temps. quand est ce qu'elle sort quand est ce qu'elle sort, -ce qu sort et bah frérot elle sort entre maintenant et euh, du coup mars c'est ce qui est sorti d'après les insiders et d'après les insiders et ben bah, ça correspondrait plutôt avec la sortie de la saison 2 papa papa what statistics mon gars 2 18 de ratio élimination mort 3 quasiment de victoire bah, après ça c'est celui avec les assistes venez venez venez regarde vite vite avant que ça se lance oh non j'ai pas pu je crois que je suis vers 1 77 1 78 voilà donc la ligue arrivera d'ici euh, fin février Malgré tout, ce serait quand même un. Enfin, ils ont pris quand même un gros risque. Le jeu est sorti, si je dis pas de bêtises, en octobre, fin octobre ou début novembre, un truc comme ça. Donc, novembre, décembre, janvier, arrivé fin février. T'as quasiment un tiers du jeu qui est passé sans mode league. On va dire que niveau prise de risque, c'est assez élevé et ils ont intérêt de pas, pas, pas déconner, mon gars. Ils ont intérêt de pas déconner du tout et elle a intérêt à être semi-décente parce que si. Aïe! Si en plus de ça, elle pue du cul, je vais péter un boulon mon gars. Alors, j'aurais bien aimé l'aider capturer B, mais là, malheureusement, je, je peux pas Regarde, en a un là. Oh, let's go. Il y en a un au top, vous l'avez vu Je sors le Mac-10, je slide, je vise. Oh, j'ai pas pu le tuer, putain, il a trop bien slidé Ah, le bâtard, le slide, là, comme ça Des fois, ça m'aide, des fois, ça te dessert mon gars J'ai pas de chance, attends, ils vont aller en B, là, j'ai pas de... Alors, on va perdre B, donc là, regardez, grenade timing, boum. Moi, je suis au Mac 10, c'est difficile. Eh, hey, monsieur, t'étais attendu, tu crois quoi Ça, c'est les spawns, ça, ça casse les couilles. On a des spawns de cul, là, 10 minutes. On en même temps Oh là là, attends, attends, on va aller en A. On va aller en A, on va aller en A. Là, c'est ma mission de faire au mieux. Hop là, regarde. Petit système Trophy. Alors, j'ai vu la vidéo de Sky. Enfin, j'ai vu le titre. J'ai vu que lui, il trouvait que le striker, c'était de la merde. <rire> Moi, malgré tout, je trouve que ça fait plaisir d'avoir une nouvelle arme. Même si c'est pas. Aïe, ils vont tous arriver. Devant moi. Oh là là, ils sont là, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Je suis dans la merde, ils vont arriver là, là, là, soit là, soit derrière moi. Okay. C'est ça ma droite. On s'empare de bravo. Ah j'ai pré-shot Ah, le double Ah oh monsieur J'ai réussi à reprendre un Regardez, on a ASC, les mecs pendant B, putain mais je leur ai tellement cassé les couilles avec mon striker de petit bâtard Regardez ce shoot. Regardez ce shoot. Bon, j'avais plus de balles, mais regardez ce shoot. Oh Il m'a fait peur, la vie de ma mère. Les petits snipers discrets comme ça, je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. On va continuer à jouer au striker. C'est parti. Donc, malgré tout, moi j'aime bien quand ils ajoutent des petites nouvelles armes, même si c'est pas toujours la panacée. Même si c'est pas m'a fait peur toujours la folie je trouve qu'elle a des petits avantages j'ai hâte de la tester avec des nouveaux accessoires et avoir également le ligue. même s'ils ont pris un risque en le sortant quand même assez tard on va pas se le cacher c'est ce qui fait un petit peu chier Gobi c'est ce qui fait un petit peu chier et euh, je me dis quand même qu'arrivé euh, début mars donc c'est à dire à un tiers de la vie du jeu on aurait eu quand même pas mal de nouveautés on risque d'avoir euh, d'ici là trois nouvelles armes à ajouter à ces trois nouvelles armes six nouvelles maps deux battle pass plein de petites couilles dans le style et je me dis qu'au final le tout gratuitement en termes de contenu arrive à un tiers du jeu et avoir déjà 6 nouvelles maps bah c'est déjà bah carrément pas mal je dirais moi j'en suis satisfait franchement en tant que créateur de contenu je le dis honnêtement c'est satisfait et il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça en termes de, euh, de, de créateur de contenu je me sens aussi investi un petit peu d'une mission je vais vous dire pourquoi attendez voilà je savais qu'il était là hop c'est bon il capture c'est c nickel tout va bien hop j'ai un profil voilà, à gauche là pas à prendre deux je pense c'est bon <rire> gamma en tant que euh, créateur de contenu sur euh, black ops cold war je me sens investi un petit peu d'une mission je vais le dire de manière un petit peu vulgaire mais euh, je pense qu'à l'heure actuelle je suis l'un des seuls peut-être le pas le seul mais un des seuls créateurs de contenu euh, Call of Duty habituel chez eux. A pas avoir succombé à Warzone tu vois tout le monde a succombé à Warzone moi je me suis dit voilà moi je suis un joueur de 6v6 j'aime bien le multi j'ai envie de leur faire du contenu en multi Et à l'heure actuelle franchement pour être honnête quand je vois vos messages je suis content de vous faire du contenu en multi tu vois ce que je veux dire moi j'aime vraiment bien Black Ops Cold War et je pense que le jeu a également ah dommage c'est dommage voilà c'est ça que je te dis il manque un poil de peps sa mère. Je pense que le jeu a également besoin de vivre et je me sens investi d'une mission c'est de faire en sorte que le jeu vive Et moi maintenant après avoir bien squatté le jeu je sais ce qu'il faut également tu vois pour que le jeu puisse vivre comme il se doit et avoir de l'activité. Pour moi le jeu est bon, mais le jeu est encore meilleur quand il est joué en groupe. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais du coup j'ai créé un Discord, d'accord Et sur mon Discord il y a plein de trucs comme par exemple pouvoir jouer avec moi quand je suis en stream, pouvoir avoir les notifs de mes Twitch et euh, de mes vidéos. Bon petit 14-4, ça va la mi-temps, hein, on est ok, franchement on gagne, c'est plutôt bien. Donc pour avoir les notifs de mes streams de vidéos et tout, mais il y a déjà maintenant plus de 1000 personnes, et l'utilité aussi principale de ce Discord, je me dis que ça aide à faire vivre la communauté, parce que sur ce Discord, vous allez trouver des centaines de joueurs de Black Ops Cold War pour pouvoir jouer en groupe. Ce jeu est bon, mais ce jeu est encore meilleur en groupe les mecs, je vous jure, Black Ops Cold War en groupe, et tout seul, ce n'est pas la même expérience, le jeu est 10 fois mieux en groupe, parce que ça baisse votre SBMM, ça vous permet de gagner vos parties, ça vous permet de faire de meilleurs games vous aussi, donc franchement, n'hésitez pas, je vous le remets dans la description, rejoignez- mon discord si vous voulez jouer à black ops cold war et si vous voulez trouver des gens mais euh, voilà je vais essayer moi aussi avec un petit tournoi je vous en avais parlé euh, sur la vidéo de noël il y aura un petit tournoi normalement qui devrait arriver bientôt j'attends encore euh, les confirmations d'un partenaire on va dire pour pouvoir euh, Financer du cash price Et avoir un vrai vrai truc sympa Attends il y a quelqu'un ici Oh là là, je t'ai vu monsieur En fait ça va arriver en face à la piscine Et je suis effrayé à cause de ça Aïe ça va ils en face tout court. Il y a un autre ici. Et un, encore un 3. Let's go Le triple au striker les amis Et eh oui Donc voilà, tout ce que je vous dis là, c'est ma manière à Zach d'essayer de faire vivre la commu, de faire vivre le jeu et de faire en sorte qu'on passe une bonne année de Call of Duty en attendant le prochain. rechargement me fait péter un boulot hein. ah bon, Mais on, on a eu B. Oh, il m'a peur Oh le petit bâtard, oh le petit bâtard, à bout portant, à bout portant, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Bon vas-y, vous êtes prêts Café, pipe, on est bien. Machine de guerre enfin, Ah dommage, ils étaient j'étais en série de alors ici -E B, let's go, j'ai la petite machine de guerre, on va pouvoir faire du carnage maintenant. 23-5, hein, ça se passe bien, c'est pas la game avec le plus de kills. Bon, en même temps, c'est un petit peu chaud de faire beaucoup de kills que aux pompes sur Red, mais... Aïe, aïe, aïe, aïe, what the fuck, il est sur B D'ailleurs, je crois que cette vidéo, c'est officiellement la 58e, la 59e, celle de demain, est déjà prête, et euh, il va y avoir d'autres vidéos dans le four, et ça me fait plaisir, parce que je commence à voir des « Ouais, venez, on demande à Zach de lancer un troisième mois, une vidéo par jour pendant un mois <rire> !» Tu s'inquiètes pas, tu s'inquiètes pas, voilà, Zach est motivé, Zach est dans le four. Il y a des choses qui sont dans le four, et ça va bien se passer, et euh, quelqu'un m'avait dit ça pour rigoler, mais ça m'avait fait aussi rire. Il avait dit, quand Zach dit que quelque chose est dans le four, il ment pas, bah c'est bien. Non Il a été plus intelligent que moi. Mais d'où tu peux lancer des C4 aussi loin déjà Wesh, frère D'où le C4, il touche, là Mais ouais <rire> Mon corps, il a fait un vol plané. <rire> oh, c'est le lancer de disque, mon frère. Le point je suis content de voir mon image changer, les amis. Allez, ouais, ça dégage. Image de Monsieur Irrégularité. X ne tient jamais ses promesses. Parce qu'il a pris... lui. J'espère qu'il était déjà lourd parce que le one que je viens de mettre, c'était honteux. J'ai encore envie, j'ai encore envie. J'ai encore envie. C'est très dangereux. Ah, c'est le bordel Mon mais... allié, tu le Mais arrête, Jean-Sniper Je déteste les... Jean-Sniper. J'ai failli me gerber dessus. <rire> j'ai failli vomir, mec. <rire> tu te rends compte Ah, mais non oh, Il y avait du feu, il y avait de tout le monde, c'était la merde Je suis passé de jean Irrégularité. Oh putain, je suis passé de gens irrégularités et j'en tiens pas ses promesses à... Ouais, Zach, c'est quand même cool de te voir souvent sur YouTube. Ouais, Zach, franchement, tu sors du Kali. <tri> Dégagez Tu rentres dans ma zone au striker, t'es mort, frère T'es mort Je te le dis, gros Aïe. <rire> bon, je peux pas faire des miracles, là, donc On arrive à faire des petites séries de 3. On est OK. Bon, la game est gagnée, hein, ça me fait chaud au cœur. Parce que hier, vraiment, j'étais en stream et j'ai cassé une série de plus de 70 victoires. J'étais en série... Eh oui, comment tu fais pour être en série de 70 victoires Faut jouer en groupe, voilà. Eh, tu fais comment pour avoir des games comme ça, la McDis ça s'en recul Bah, faut regarder mes vidéos. <rire> vous allez sur mon Twitch et mettre point d'exclamation classe et vous aurez toutes mes classes. De la propagande, de la propagande, c'est tout ce qui fonctionne. La On les rush. Ils sont où là tout de suite à ma droite. N'essaye pas de sauter en duel, ouais je saute, je suis un pro MLG, regarde scuff. Euh, va te faire enculer. J'avoue je parle mal, j'avoue je parle mal, j'avoue je parle mal. Quelqu'un d'autre ah dommage, j'aurais aimé avoir le petit kill pour clore la game, ça aurait été joli Bon non on perd pas le point, hein. c'est mort, voilà 37-11, ça me fait chaud, ok voilà, des petits games sympathiques. C'est Zak à la kill cam, il de cam les mecs. Oh non, non par contre si c'est eh, la série de kills que je viens de faire là, elle fait un peu tarpentier, après, on va pas se mentir. Genre là, dans toute la mi-temps, personne a fait mieux que cette série de 3. Attends, je crois que c'est une série 3 si je dis pas de bêtises. Quelqu'un d'autre Oui, ouais, bon, bah, écoutez apparemment... Ça suffit à être killcam de fin. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. Petit like, abonnez-vous. Hein. On espère toucher un jour le demi-million d'abonnés. Et je vous dis à la prochaine, les amis.